C'est un plaisir de pouvoir être à SOAS, de pouvoir profiter de la diversité des gens, des étudiants, des professeurs, des cours aussi. Ça m'a permis de pouvoir étudier une matière qui, qui m'est très chère à laquelle je tiens beaucoup à cœur, droit de l'homme. Donc grâce au droits de l'homme, j'espère pouvoir mieux apprendre comment pouvoir combattre certaines injustices et en étant à Seattle, j'ai aussi pu apprendre différentes langues pour continuer à pratiquer euh, par exemple le chinois continue